C'est Julie Noël. Je suis au secteur jeune et j'interviens davantage au primaire. Je suis accompagnée de. <rire> je vous laisse ouvrir vos micros, mes collègues. Ben moi, il n'était pas fermé. Alors Joanne Prou, service national du récit secteur jeune. J'interviens principalement au secondaire, à l'occasion au primaire. Mais depuis que Julie est avec nous, c'est vraiment elle qui qui consacre toutes ses énergies. Alors contente d'être parmi vous et je laisse la parole à Laurent Boudreau qui va se présenter. Euh, Laurent Gros ici, si, euh, secteur jeunes euh, conseiller pédagogique au récit, euh, domaine des langues. Pour ceux et celles qui sont déjà venus par, dans nos euh, médias pédago numériques, euh, nos activités express sont toujours présentées sous cette forme, la préparation, la création, la diffusion. C'est sûr qu'avant de partager cette fiche-là avec les élèves, il y a un enseignement qui est fait préalablement dans ce cas-ci au niveau de l'appréciation littéraire et également au niveau des stratégies de communication orale. D'ailleurs, un petit peu plus loin dans la présentation, on va vous euh, présenter des ressources là, que vous pourriez utiliser dans un contexte d'enseignement. Alors, euh, la fiche, dans le fond, au niveau de la préparation, l'élève... Choisis un livre coup de cœur. Et euh, le premier lien que vous voyez ici, Booktube, c'est euh, Mélanie Janard. Mélanie Janard qui donne cinq conseils pour produire euh, des Booktube. C'est une vidéo de cinq minutes que vous pourriez partager aux enseignants que vous accompagnez ou aux élèves. Alors, euh, on n'ira pas regarder cette vidéo-là aujourd'hui. Et on a la chance, sur le second lien, ce lien-ci, d'avoir un, un exemple d'un booktube qui a été fait là au printemps dernier et on vous donnerait un, trois minutes pour aller écouter euh, le booktube qui a été produit. Et euh, quand vous serez de retour, peut-être euh, nous partager vos observations euh, par rapport au booktube dans le clavardage. Alors, bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Laurie Couture, j'ai 27 ans et je vous présente aujourd'hui mon premier booktube. J'ai lu le roman de Alison Leslie Cole de Mon ami Anne-Frank des éditions Bayard. C'est un roman qui raconte l'histoire d'une jeune adolescente juive qui habite à Amsterdam avec ses parents lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il euh, arrive un peu ce qui arrive à plusieurs personnes à ce moment-là qui sont juives. Elle se fait emporter par les nazis dans les camps de concentration. Puis on la suit peu à peu dans son histoire avec sa famille, comment elle vit ça, puis comment elle se sent dans toute cette histoire-là. Mon personnage préféré, c'est facile, c'est Anna. C'est le personnage principal. Pourquoi? Parce que physiquement, elle a l'air super belle. C'est niaiseux, là, mais bon. Euh, elle a l'air grande, elle a les cheveux bruns, tout le monde a l'air de la trouver jolie. Euh, elle se compare beaucoup, par exemple, elle est super complexée, c'est vraiment un ado, mais ça reste que moi, personnellement, de la façon qu'ils la décrivent, je la vois vraiment comme une belle grande fille. Ensuite, Anna est super mystérieuse. On voit qu'à travers ses relations amicales, et relations avec ses parents, on voit pas trop quel genre de personne elle est, sauf que nous, en tant que lecteurs, on a le privilège de savoir à quoi elle pense, c'est quoi ses craintes, c'est quoi ses goûts, qui qu'elle aime, qui qu'elle aime pas. Fait qu'on est vraiment privilégiés. C'est un personnage super intéressant à découvrir. J'ai vraiment, vraiment aimé ce roman-là parce que c'est facile de, de, de se projeter se... en tant qu'adolescent euh, dans la vie de quelqu'un qui vivait à ce moment-là. Parce que oui, Anna fait partie d'une famille qui est, euh, qui est de, de classe moyenne, qui est une famille vraiment normale d'une un, adolescente avec des parents qui, qui avaient un travail, qui, qui avaient un salaire, un peu comme nous euh, en général. Fait... J'ai trouvé ça le fun de lire ce roman-là parce que j'ai pu m'identifier au personnage principal. J'ai pu un peu me mettre dans l'état d'où comment ils devaient être eux autres à ce moment-là. puis Ça nous fait vraiment réfléchir sur la chance qu'on a un peu aujourd'hui de ne pas avoir à vivre avec ces conflits-là. Fait que, bref, avec tout ça, moi c'est facile, je propose la lecture de ce livre-là à des adolescents, gars, filles, peu importe, ça ne dérange pas. Mais en autant que tu es un peu le même âge que le personnage principal, c'est-à-dire autour de 14 ans, parce que c'est vraiment facile, comme je vous disais, de s'identifier à elle. Puis c'est une histoire qui est super captivante, qui est super touchante et qui gagne à être connue. Donc, c'était Laurie Couture pour son premier booktube. Merci beaucoup de m'avoir écouté et au plaisir! Sonia nous dit, j'ai le goût de lire le livre, ça veut dire que le message a bien passé là, par la présentation. Sophie dit, ça semble être facile à réaliser, même avec des élèves de deuxième, j'imagine, deuxième secondaire ou deuxième année. Oui, C'est une belle façon de travailler l'appréciation littéraire d'une autre façon. Deuxième année du primaire, tout à fait. Euh, même l'appréciation littéraire faite avec euh, des vidéos. Euh, euh, J'ai déjà vécu avec euh, des élèves de première année. Euh, et euh, les élèves de première année, euh, des fois, c'était euh, vraiment très, très mignon. Ils avait utilisé la tablette numérique et tout simplement, euh, il y en a un qui filmait et l'autre présentait au fur et à mesure ce qui se passait là. Euh, les éléments qui, qui retenaient au niveau de l'appréciation. Alors, on ne voyait même pas le visage des enfants, mais c'était très efficace. L'enseignante n'avait pas besoin d'être à côté, puis elle avait une belle trace là, au niveau de l'appréciation. Ils sont bons, même tout petit. Joanne, tu voulais compléter? Je dirais au secondaire, c'est super intéressant, les, euh, le booktube. Euh, la, je vous dirais que le seul bémol que les enseignantes ou les enseignants ont pu soulever, c'est que parfois les, les élèves ont tendance à lire leur appréciation, ça fait que ça peut être un peu moins dynamique que cette, cette jeune femme qu'on vient d'écouter. Alors, il, y a, il, y a, il y a une, dans les ressources complémentaires, on, on, on, on vous propose des activités dont, dont l'une est la préparation d'un aide-mémoire en fait pour une prise de parole préparée comme ça, c'est plus fluide, c'est plus naturel. Puis euh, il y a aussi le fait que certains élèves sont, sont mal à l'aise de se filmer, c'est pas tout le monde qui a cette, euh, cette aisance. Alors on, on vous proposera une alternative un peu plus tard euh, au cours de la rencontre. Euh, après ça, on avait aussi euh, dans les commentaires intéressant au secondaire pour travailler la critique littéraire autrement. Il y a un concours, et c'est ça, j'avais oublié de vous mentionner, mais mon collègue l'a envoyé dans le clavariage Livre 3 à partir de 12 ans et plus. Et euh, ce concours-là, dans le fond, il y a, on a jusqu'à la fin euh, du mois de mars pour déposer euh, des tubes Alors, euh, c'est pour ça, c'est Mélanie Janard qui s'en occupe. Euh, c'est elle qui donne d'ailleurs ces conseils-là. Euh, euh, Francis, il y amène un, un point très intéressant, qu'on présente d'abord l'œuvre et qu'on résume l'intrigue. Euh, oui, parce qu'on dirait qu'on euh, va mieux comprendre l'appréciation si on nous euh, résume effectivement l'œuvre. Les euh, des éléments des quatre dimensions sont abordés, tout à fait. fait que, oui, on dit qu'on travaille l'appréciation, mais on peut pas seulement faire de l'appréciation. La compréhension est travaillée, la réaction, euh, l'interprétation, l'appréciation, tout à fait. Alors, c'est une belle façon de travailler nos dimensions de la lecture de façon dynamique. Euh, Joanne mentionnait que... Euh, il y avait une fiche, mais avec cette fiche-là, si on s'en va à la page suivante, il y a des indications et ça pourrait être un endroit aussi qui aurait une prise de notes de mots-clés. Alors, c'est sûr qu'on va avoir à mentionner le titre, le genre littéraire, l'auteur, l'illustration la maison d'édition, euh, parler, parler des personnages et de leurs caractéristiques, résumer euh, l'histoire euh, et euh, dans le fond expliquer hein, pourquoi euh, on a apprécié euh, ce, ce, cette, ce, cette œuvre en justifiant à l'aide de, de critères au niveau de l'appréciation. Alors je reviens à la fiche et là on serait rendu à la partie euh, de la création. Alors, on donne des conseils au départ à l'élève pour que ça a l'air naturel d'utiliser un langage courant qui va être facile d'accès euh, et dans le fond, d'éviter de lire les notes parce que c'est ça, hein, quand on prend des notes, il y a des élèves qui se mettent à lire et là, c'est moins intéressant et c'est moins dynamique. Et c'est sûr aussi il faut euh, au niveau du temps, il ne faut pas que ça soit trop long parce que les gens vont se dés désintéresser. Là. Autour de deux minutes, là, ça serait euh, gagnant. Les tout petits, c'est même moins que ça. Là. Et après ça, bien, dans le fond, il s'agit d'enregistrer notre vidéo à l'aide d'une caméra. Alors, on peut le faire avec un téléphone cellulaire, on peut le faire avec une tablette et c'est possible aussi de, de le faire aussi à même notre ordinateur. Alors moi, je vais vous présenter avec la tablette numérique, puis ma collègue Joanne, elle va vous présenter ensuite euh, qu'est-ce qu'on peut utiliser au niveau de l'ordinateur parce qu'il y a les deux réalités dans nos écoles. Alors, on va faire comme si j'avais déjà enregistré mon appréciation littéraire et euh, dans mon appareil. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager ma tablette numérique parce que je ne sais pas si vous avez observé dans la, la, le BookTube, il y a, cette, ce BookTube-là, il avait été filmé. On pourrait tout simplement le filmer puis l'envoyer sur YouTube, mais des fois, on aime ça créer des effets. On aime ça aussi euh, couper les bouts euh, moins pertinents. Alors, à ce moment-là, on a besoin d'amener notre vidéo dans un logiciel, bien, dans une application et ce, ce, ce, avec la tablette. C'est iMovie qui nous permet de traiter pour que ça soit encore plus euh, dynamique. Alors, je vais partager l'écran de ma tablette. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir euh, mon application iMovie ici. Et quand on arrive dans l'application, ben là, il y a des vidéos qui étaient déjà en charge, mais ce qu'il s'agit de faire, c'est d'appuyer sur le plus. Alors, j'appuie sur le plus et là, on a le choix soit d'un film ou d'une bande-annonce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir film. Et dans le fond, quand on, on a choisi film, c'est tout ce qu'il y a dans ma tablette présentement euh, que je peux venir sélectionner. Donc, si je ma vidéo que je me serais filmée, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je vais sélectionner ici, j'ai été faire un tour la semaine passée en classe. Alors pour les besoins de ma démonstration, je vais choisir quelques vidéos d'élèves. Alors vous voyez que j'ai mis des crochets sur ce que j'avais besoin comme séquence. Je pourrais même ajouter euh, une illustration. Je pense que j'avais une illustration au départ ici, que j'avais été chercher sur Pixabay. Alors il y a, tout ce qui est en crochet va se retrouver dans ma vidéo. Et ensuite, je m'en viens en bas et je dis créer mon film. Alors, ce que j'ai sélectionné, puis vous voyez, ça, j'aimerais mieux que ce soit au début. Fait que je vais juste le prendre avec mon doigt et le glisser euh, au début de ma vidéo. Alors, c'est vraiment les séquences. Là, ce qu'on voit là, c'est notre table de montage, dans le fond, qui se retrouve en bas. On va faire comme, euh, ça se peut que je me sois trompée, puis que cette séquence-là, voyez-vous, cette séquence-ci, elle est devenue en jaune à mon écran. Et euh, cette séquence-là, bien finalement, je ne la trouve pas pertinente, alors je me retrouve avec une poubelle en bas ici à droite. Et euh, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la, la séquence à la poubelle Bon, c'est pour faire exprès, il ne veut pas. OK, j'appuie sur la poubelle tout simplement. Alors, j'ai appuyé sur la poubelle. Et euh, ce qui arrive souvent avec des élèves, c'est que il y a, des fois, il y a des petites hésitations au départ. Alors, euh, le bouc de départ qui m'est choisi, je l'écoute, puis là, je dis Ah, ici, j'aimerais ça faire une coupure. Le début, il n'est pas pertinent. Alors, et sélectionner, vous voyez que j'ai une ligne. Et ce qu'il y a ici, c'est qu'une y a une paire de ciseaux. Alors, je vais venir scinder ma scène. Oups, ma petite paire de ciseaux, vas-y. Voyez-vous, ça a fait une petite séquence. Et cette petite séquence-là, je ne la veux pas. Alors, je la retourne à la poubelle. Alors, ça, c'est vraiment euh, des façons de euh, couper les petits bouts qui sont moins pertinents. Autre, les autres trucs qui sont intéressants, avec des élèves, c'est de monter le volume. Des fois, ce n'est pas assez fort. Alors, il faut faire des tests avec le volume. Et vous voyez que dans ma chaîne de montage, quand je monte, on voit là vraiment que le volume est amplifié. Ce qui peut être intéressant, c'est d'ajouter, par exemple, un titre. Alors, je pourrais venir euh, écrire le titre de mon livre ou écrire une information qui est en lien avec euh, mon appréciation. Alors, mon titre, c'était comme un ouragan. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez remarqué une autre chose dans la vidéo de la jeune fille. Il y avait... Euh, ce n'était pas vraiment l'image en réel, alors elle avait été jouée au filtre. D'après moi, c'est ce filtre-là qu'elle avait choisi. Mais je pourrais choisir très bien un autre filtre pour donner euh, un autre effet à ma vidéo. Alors voilà, c'est vraiment les boutons ici en bas qui nous permettent d'améliorer la première séquence de vidéo qu'on a filmée préalablement avec la tablette. Quand c'est terminé, je me reviens en haut à gauche et je vais appuyer sur OK. Et je vais revenir ici pour écrire euh, le titre de ma vidéo. Voilà, je vais essayer. et voyez en, ici au milieu, on a une flèche et c'est avec cette flèche là que je vais lui dire d'enregistrer ma vidéo et ma vidéo va se retrouver dans ma pellicule photo. Alors, on peut venir choisir, je vous dirais que euh, si on veut la déposer sur YouTube, l'idéal, ce serait d'aller vers euh, la moyenne. C'est sûr que HD, ça donne une meilleure qualité, mais euh, ça m'est déjà arrivé de vouloir déposer surtout directement de ma tablette et euh, ça prenait trop d'espace pour euh, la chaîne YouTube. Dans le fond, euh, ce n'est pas obligé, c'est une façon là, de, de partager, alors elle est vraiment dans ma photothèque. Ma nouvelle, je vais vous le montrer. Alors, ma vidéo de 54 se retrouve ici, là. Et la prochaine étape serait de le mettre sur la chaîne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage de ma tablette pour revenir à la présentation. C'était dans le fond, dans ma dernière section, ce que je voulais vous dire, là, au niveau de la sauvegarde dans la pellicule. Et après ça, il reste à partager à l'enseignante. Euh, c'est sûr qu'on si on est avec des plus petits, ça serait peut-être la chaîne YouTube de l'enseignante. Il faut avoir les autorisations avant-parentales puis une façon de s'en sortir c'est à ce moment-là de finir seulement le livre et non euh, euh, l'élève en tant que tel. Alors, ça peut être une façon là, que j'avais déjà vu avec des tout-petits. Alors, je vais mettre la prochaine diapo Puis là, je te cède la parole de Joanne pour la démonstration avec l'ordinateur. Alors, euh, vous remarquez que c'est sensiblement la même activité express, donc réaliser un booktube pour parler d'un livre coup de cœur, mais si on ne dispose pas de, de tablette tactile, on peut le faire avec un ordinateur ou un, un, un téléphone, un appareil intelligent. L'autre euh, avantage de... De ce, de ce choix, c'est qu'il y a certains élèves qui ne seraient pas à l'aise de se filmer et de partager leur, leur appréciation. Donc, on y va avec un balado. D'autres personnes diraient que c'est un, un balado sur euh, image. Alors, je passe rapidement les documents de planification euh, pour euh, vous présenter l'interface de Spark Vidéo. Alors, euh, vous pouvez y accéder en cliquant sur l'hyperlien qui est là. Je vais regarder mon deuxième écran. Si jamais euh, vous avez des interrogations, je vous demanderai d'ouvrir de, de, votre micro et de m'en me faire part parce que je ne verrai pas ce que vous écrivez euh, dans le clavardage ou encore votre visage. Euh, J'avais commencé, <rire> commencé à, à réaliser mon booktube avec l'énigme du retour, euh, mais j'ai changé d'avis. Euh, au début de la rencontre, j'ai envie de vous ramener à l'accueil. Comme vous l'avez constaté, j'ai déjà créé un compte. Alors, c'est l'étape que vous aurez à réaliser si vous êtes au primaire, Comme Julie nous le conseille souvent, on peut y aller avec un groupe classe. C'est toujours préférable. Mais À partir de 12-13 ans, je pense que les élèves pourront très facilement se créer un compte. Alors, on choisit diaporama. Alors, euh, chaque grande histoire débute quelque part. La mienne, euh, c'est mon booktube. Et là, j'hésite encore, euh, j'ai lu un livre d'adulte qui s'appelle euh, Absolute Darling. J'ai envie de vous en parler. Alors, Le titre, le, le roman est, en, est traduit de l'américain et le titre n'a pas été traduit. C'est mon coup de cœur de la semaine passée. Euh, choisissez un modèle d'histoire. Pour ce qui est du booktube, je vous recommande de l'option faire la mienne, c'est la dernière. Et là, on a toute, marge, toute la marge de manœuvre souhaitée. Ce ne sera pas très long. Je passe le tutoriel puisque c'est moi qui vais, qui vais vous le faire. On a le choix de, du thème. Moi, j'aime bien celui-ci mais les élèves peuvent laisser libre cours à leur imagination. Il y a une musique qui vient euh, automatiquement, je la désactive. Je pourrais insérer le fichier audio que je désire. Et à la manière d'un PowerPoint, d'un diaporama, en cliquant sur le plus en bas de l'écran, on ajoute euh, des images pour euh, évoquer euh, le, thème, le thème du livre ou enfin euh, les émotions qu'on a ressenties à la lecture. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est bien d'inciter de le, de, de, euh, les élèves à faire des recherches d'images, bien sûr, libres de droit, mais de ne pas aller chercher des, des images qui décrivent euh, ce qu'ils ont vu dans le livre, encore plus si c'est un album, de ne pas aller euh, chercher à, à dupliquer ce qu'ils ont observé. Donc, à laisser libre cours à leur imagination pour, euh, pour choisir une ou plusieurs images qui vont euh, plutôt faire un lien avec les émotions vécues. Absolute Darling, ça se passe euh, dans le sud des États-Unis. Alors, je pourrais euh, commencer par écrire mon titre en cliquant ici sur euh, le plus et je vais y aller avec le titre que je n'écrirai pas au complet parce que vous avez autre chose à faire. Je pourrais euh, changer la disposition. Vous voyez ici il y a quatre onglets en haut à droite. Alors plein écran pour le titre, ça me semble approprié, mais on peut toujours y aller avec écran divisé, une légende et en l'explorant, vous ou les élèves pourriez très bien, euh, vous, très bien vous, vous y retrouver. Alors je pourrais également enregistrer mon Booktube euh, sans images, euh, simplement avec du texte. Alors, je vais commencer à enregistrer mon, mon, mon audio. En cliquant sur le micro ici, on attend deux secondes. Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Joanne Proulx. Euh, J'ai lu un roman qui m'a bouleversé la semaine dernière et c'est euh, Absolute Darling de l'auteur. Euh, je m'en souviens plus. <rire> J'aurais eu un aide-mémoire, normalement, puis je vous en aurais parlé. Alors, voici, <coughs> j'ai euh, 16, euh, 16 secondes d'enregistrement. Vous devez savoir que pour chacune des diapositives, on peut enregistrer euh, jusqu'à 30 secondes. Euh, ça nous oblige à être concis, concise. Et si on n'est pas satisfait, euh, c'est tout simple. On retourne ici et on jette, on, on peut supprimer notre, notre enregistrement. Euh, si on veut se réécouter. On... Là, vous ne m'entendez pas, c'est moi qui l'entends, mais on peut se, ré... on peut se, se réécouter. Alors, euh, si notre Booktube dure plus de 30 secondes, ce qui risque fort d'être le cas, on ajoute une diapositive et encore une fois, on peut insérer euh, du texte, une photo l'une de, de nos photos qu'on va aller chercher sur la pellicule de notre appareil intelligent, tablette ou ordinateur, ou encore on va la chercher sur, euh, sur Internet. Euh, ce qu'on qu suggère aux élèves, généralement, c'est de passer par Pixabay. Je vais y aller euh, immédiatement et euh, comme je le recommandais tout à l'heure, euh, on, on pourrait travailler le, un, un champ lexical pour nous aider à, à trouver les bons mots-clés pour une recherche d'images euh, qui, euh, qui évoquerait les, les sentiments qu'on euh, qu aurait sentis à la lecture ou à l'écoute, parce que moi, je l'ai écouté, ce livre-là. Euh, c'est euh, un, un thème très chargé émotivement, ça parle d'inceste. Évidemment, c'est un livre pour adultes parce que vous l'êtes tous, je me permets, euh, je me laisse aller avec vous. Alors, ce que, ce que j'avais euh, ce peut-être, c'est comme mot-clé, ça se passe aussi dans la forêt. Alors, je, je vais y aller avec forêt comme, comme mot-clé sur Pixabay. Et euh, vous voyez cette image pourrait très bien être évocatrice, pourrait très bien servir euh, le thème de mon euh, Booktube. Alors, on télécharge cette image. Je vais y aller très rapidement. C'est la seule que je vais télécharger. Parce que vous aurez très bien compris comment euh, on peut procéder. Alors, je clique sur Photo, ma deuxième diapositive. Je fais Transférer une photo. J'ai accès à, à, aux, aux images que j'ai que téléchargées. Et en principe, ça devrait être celle-ci. Ce n'est pas celle-ci. Oh, ce n'est pas grave, c'est Bernie Sanders. Ça va faire la job. Et euh, on va faire semblant que c'est une, une, euh, une forêt dans la brume. Ça va se télécharger sous peu. Et il ne me restera qu'à poursuivre l'enregistrement de mon euh, booktube, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on qu ait terminé. Alors, voilà euh, la présentation de de Spark Adobe pour réaliser un Booktube qui est en fait un enregistrement audio sur euh, images. Lorsqu'on a terminé, on clique sur Partager ici, Publier et euh, bon, Booktube, c'est le titre, je pourrais le classer, ce n'est pas nécessaire et je vais générer un lien. Ça doit, là, je n'ai pas beaucoup d'images, ça ne devrait pas prendre plus d'une minute et euh, dans quelques secondes, je vais vous partager le lien de ma création dans le clavardage. Ici est tout. Est-ce que vous avez des questions? Euh, il y a, non, il y a Raphaël, Rachel qui, qui, qui devait nous quitter. Euh, le reste, de, de, dans le fond, de la présentation là, est enregistré et sera déposé sur le domaine des langues. Euh, Chantal, nous dit qu'elle qu trouve que pour le secondaire, le Booktube avec l'ordinateur est plus approprié oui, euh, c'est vraiment une belle façon. Puis, Joanne, euh, il, y a des, euh, il y a une banque d'images qui vient dans Adobe Spark oui. Vidéo aussi. Euh, oui. Des fois, c'est qu'on euh, on on, on fait, fait des recherches de mots clés et on n'est pas satisfait. d'avoir accès à d'autres banques d'images libres de droit. c'est une bonne stratégie. Oui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je mon partage d'écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai via le, le clavardage. Joanne nous a partagé sa création dans le clavardage. Euh, Ce n'est pas très édifiant, vous la jetterez, s'il vous plaît, si vous prenez la <rire> peine de la regarder. <rire> et on va pouvoir poursuivre. Ici, euh, vous avez. On, là, je vous laisserai, dans le fond, elle, elle est disponible là, dans le dans le Google Slide, c'est une vidéo euh, qui a été faite justement avec la tablette et euh, le montage a été fait avec iMovie. Ce sont deux enseignants qui se sont filmés, euh, ils ont filmé une appréciation euh, de l'album Florence et Léon et dans le fond, ils voulaient que ça serve de modèle là, à leurs élèves de deuxième et troisième cycle du primaire. Alors, euh, si euh, ça peut vous être utile, c'est disponible dans la documentation. Ici, c'est le lien pour accéder aux fiches sur le domaine des langues et je vais m'en aller sur le domaine des langues parce que peut-être qu'il y en a qui étaient avec nous la semaine passée, peut-être qu'une autre fois, il y a des, il y a des éléments que vous seriez intéressés et que vous ne pourrez pas assister. Sachez que sur le domaine des langues, on dépose les présentations. Alors, je suis à l'accueil et il y a un endroit qui s'appelle « Développement professionnel » en haut et c'est ici qu'on vient cliquer. On va choisir les webinaires et les webinaires se retrouvent dans le fond euh, disponibles. Alors, la semaine passée, on a fait enregistrer son appréciation de lecture à l'aide de mon avatar euh, parlant et de Wookie. Alors, la présentation est disponible et le document aussi euh, slide y est associé. Et avant les fêtes, on avait fait créer des cartes postales parce qu'on se retrouve éloigné des gens qu'on aime avec le confinement. Alors, c'est aussi disponible. Alors, je reviens à la présentation. Et ce qui est dommage quand on revient à la présentation, dans le fond, mon Google -go Slide, je vous dis, c'est une clique. stratégie d'animation. Je l'ai téléchargé en PowerPoint pour que euh, mes hyperliens soient disponibles aux gens qui euh, nous écoutent. Je m'en vais à la neuf. Alors ici, c'est les hyperliens pour accéder euh, au téléchargement de iMovie et euh, à l'hyperlien pour Adobe Spark Vidéo. Et je cède la parole à, à ma collègue. Nous sommes rendus à nos ressources complémentaires qui seront euh, drôlement utiles pour produire euh, des booktubes de qualité avec euh, les enseignants et les élèves. Alors, euh, comme l'a mentionné euh, Julie, on vous propose des activités express, mais évidemment euh, on, on sait très bien qu'il faut prendre le temps avec les élèves euh, de leur enseigner euh, des stratégies de communication orale, de, de, de travailler euh, les, les aides-mémoires, euh, bref, euh, ces ressources complémentaires pourraient euh, vous servir. Alors la première, c'est une activité d'apprentissage qui a été euh, créée par l'une de nos euh, partenaires, créer un booktube en deuxième secondaire et tout à l'heure dans Clavarda, j'ai parlé de la possibilité de s'offrir de la rétroaction en, en, en cours, de, dans le, durant le processus, et c'est ce, ce que cette enseignante a, a, a fait pour nous. En fait, Elle, elle nous a partagé sa situation d'apprentissage, et sur notre site Réseau Pédago Numérique, elle nous explique comment ça s'est passé en classe, donc c'est très riche. Euh, la deuxième ressource, c'est mise en récit numérique. Piste d'intégration. Tout à l'heure, euh, quand je j'ai donné quelques indications pour la recherche d'images pour éviter que, que les élèves trichent et prennent des photos d'un livre ou... Qui ont pour, enfin, pour rendre les présentations plus stimulantes, il faut euh, appliquer certains principes de multimodalité, c'est-à-dire d'avoir des images qui sont complémentaires à notre propos. Alors, c'est ce que j'expose dans Mise en récit numérique, Piste d'intégration. La troisième, c'est une activité, Les voix du silence, qu'on qu va diffuser sous peu, mais vous en avez un avant-goût. À la diapositive 11, on le fait avec une équipe du ministère et des profs et conseillers pédagogiques de la CSSMI. Alors, comme Comment structurer son, son, son aide-mémoire et enseigner la communication orale, c'est très riche, je vous recommande. Et euh, ce projet-là a généré évidemment toute euh, une foule de productions d'élèves. Vous avez donc des exemples de balados sur image avec Spark Adobe. Euh, c'est des élèves de deuxième secondaire. Ils, avaient, euh, ils devaient s'exprimer sur euh, le thème du silence. Mais autrement, il n'y a aucune autre contrainte et grâce à ces ateliers euh, sur l'oral et le, le travail de l'aide mémoire, les, les, les réalisations des élèves sont vraiment, euh, vraiment très satisfaisantes. Il y en a d'autres exemples de production en sixième année. C'est un autre contexte. On n'est pas dans le booktube, mais c'est pour la mise en récit numérique Ça peut être intéressant. Euh, autrement, apprendre et communiquer grâce à la vidéo euh, des, euh, des activités d'apprentissage autant au primaire qu'au secondaire. Ça, c'est sur notre site. Je pense que ça peut, euh, ça peut vous intéresser. Et j'ai euh, Julie, qui veut compléter parce qu'elles ont, elles ont produit, euh, elle et une équipe, un balado qui est disponible depuis euh, plusieurs mois. Et qui est vraiment extraordinaire. Alors, je te cède la parole Julie. Parfait, il y avait une question de Sonia, est-ce qu'on a utilisé la version gratuite? Oui, tout à fait, Adobe Spark Video, on utilise la version gratuite euh, en ligne. Euh, et ça existe aussi la version tablette. Euh, moi, je préfère travailler avec la version euh, en ligne quand je, je, je, veux faire, je veux faire plus une mise en récit là, euh, vidéo. Alors, euh, les deux dernières ressources, il y a une fiche créée des récits euh, vidéo euh, de ma collègue Sonia Blouin, là, qui l'année passée, elle a présenté à la journée du numérique. Alors, euh, il y a des ressources euh, que Joanne vient de vous présenter qui se retrouvent, mais il y a la deuxième page aussi qui est intéressante dans la façon euh, de, de le présenter. Et euh, la dernière ressource, c'est la communication orale pour produire des balados. C'est une auto-formation qui se retrouve sur Campus Récit, euh, que vous pouvez faire à votre RIP. il y a six modules et euh, c'est vraiment pour enseigner, entre autres, je crois que c'est au module 4. Il y a des ateliers au niveau de la communication orale qui sont proposés. Alors, auto-formation qui est assez populaire parce qu'il y a une recrudescence au niveau des balados. Vraiment, ça intéresse de plus en plus les jeunes. Pas juste les jeunes, moi aussi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Quand je voyageais beaucoup en auto, je les ai d'écouter. C'est ça, au lieu d'écouter euh, de la radio, je préfère écouter euh, des balados euh, sur la route. Euh, alors, si vous voulez obtenir votre badge de la participation à notre midi pédago numérique, alors c'est une belle façon hein, d'avoir, au niveau de notre portfolio et euh, notre formation continue, de, de montrer à nos patrons qu'on va chercher de la formation. Et finalement, pour nous rejoindre, alors toute l'équipe euh, se retrouve. Euh, dans un génialier. Alors c'est la façon euh, de nous rejoindre et c'était un plaisir d'être avec vous ce midi pour un autre Midi Pédago numérique. Alors euh, au plaisir, à une prochaine rencontre. Merci.